comment faire des corrections sur PDF de manière simple et efficace. Pour commencer, vous aurez besoin du logiciel Adobe Acrobat Reader. Vous pouvez télécharger la version gratuite sur l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Voici un document ouvert avec Acrobat. Pour passer aux corrections, il faudra cliquer sur la vignette commentaire afin que les options s'affichent. Je vais vous présenter les 5 outils à utiliser pour des corrections super claires. Il y a l'outil pour supprimer du texte. Il suffit de sélectionner le texte que vous voulez supprimer et de cliquer ensuite sur la vignette avec un T barré. Il y a l'outil pour supprimer du texte et le remplacer par un autre. Sélectionnez votre texte, cliquez sur l'outil avec un T barré et un filactère. Ensuite, sur la droite, vous pouvez écrire le texte à remplacer. C'est un peu confus parce qu'il y a écrit « "ajouter un commentaire » et pourtant c'est bien le texte de remplacement qui devra se trouver ici. Il faut justement être attentif à ne pas mettre de commentaires en plus, seulement ce qui devra se trouver dans le texte corrigé. Il y a l'outil pour ajouter du texte. Vous placez votre curseur là où vous voulez ajouter le texte, cliquez sur l'icône avec un T accompagné d'une petite flèche d'insertion, et sur la droite, vous ajoutez le texte qui devra s'y trouver. Si vous voulez être le client idéal qui fait des corrections parfaites, vous pouvez rajouter l'espace qui devra se trouver entre les mots. Vous verrez par la suite pourquoi ça aide. Pour formater un texte ou faire un commentaire sur un mot ou une phrase précise, je vous propose d'utiliser l'outil pour surligner le texte. Vous pouvez ensuite ajouter votre commentaire. Ici, par exemple, on va proposer de mettre ce mot en italique. Et pour finir, si vous avez des commentaires liés au design, vous pouvez utiliser le filactère. Par exemple, on pourrait utiliser cet outil pour proposer au graphiste de changer une photo, de rajouter une illustration ou de déplacer du texte. Ici, on demandera de remonter la phrase à la ligne supérieure. Maintenant, je vais vous montrer l'envers du décor, comment ça se passe pour la graphiste qui reçoit vos corrections. On est ici sur le logiciel Adobe InDesign, avec le document à corriger et vos corrections PDF intégrées au document. Il suffit alors à la graphiste d'accepter les corrections en vérifiant bien qu'il n'y a pas de petite erreur ajoutée. S'il manque des espaces ou des parties de texte qui ont mal été sélectionnées, la graphiste devra être attentive à bien tout corriger. Pour les parties surlignées et commentées, la graphiste pourra faire l'action et la marquer ensuite comme résolue. Vous êtes maintenant prêt pour faire des corrections nickel qui éviteront tout malentendu avec votre graphiste. A vous de jouer